Présentation des visiteurs, maintenant la période des questions orales. Euh, Vice-chef de l'opposition officielle, ma première question est au premier ministre. Monsieur le Président, Dr Peter Youni, le directeur de la table de consultation sur la covid a dit que cette quatrième vague est énorme qu'en fonction des données des eaux usées, qu'il y a près de 100 000 et 120 000 nouveaux cas de la COVID-19 par jour. Cela représente 5 de toute la province qui est infectée. Il y a plus de cas de la COVID qu'auparavant. Et le premier ministre dit tout simplement que c'est une petite augmentation. Le premier ministre pense qu'on a tous les lits dans les hôpitaux pour gérer la situation, mais la réalité est qu'on n'a pas de membres du personnel pour offrir les soins dans ces lits. Autant que le premier ministre voudra espérer que la pandémie est terminée, ce n'est pas le cas. Pourquoi est-ce que le premier ministre attend que les lits d'hôpitaux soient surchargés de patients avant d'agir proactivement? ministre de la Santé. Merci. Merci à la députée pour sa question. En fait, l'augmentation du nombre de cas, on s'attendait à le voir. C'est quelque chose que le Dr. Moore a apporté ses commentaires dessus avec certaines des, des, de l'assouplissement, des restrictions, et ainsi qu'avec la, la transmissibilité du sous-variant BA2, qui est dominant en ce moment, mais la situation a bien changé depuis le début de la pandémie. Et le Dr. Moore a dit qu'on a des outils maintenant qu'on n'avait pas il y a deux ans, ce qui comprend des vaccins très efficaces qui ont changé le cours de la pandémie, Un, des hauts taux de vaccination qui continuent d'améliorer alors que plus d'Ontariens voient les bénéfices de se vacciner pour se protéger et protéger leur famille leur communauté. Nous avons aussi des médicaments antiviraux qui sont distribués partout dans la province. Et on a la capacité dans les hôpitaux. Aujourd'hui, le nombre de personnes dans les soins aigus était de 157. Hier, c'était 166. Donc, on continue de maintenir, de contrôler la situation. Euh, complémentaires, si on s'attendait à ce qu'il y ait cette augmentation, où est l'action urgente de la part de ce gouvernement pour mettre en œuvre les outils qu'ils ont pour endiguer la propagation de la COVID-19 dans nos communautés et comment s'assurer que euh, les enfants ne sont pas gardés à l'écart des salles de classe ou qu'on offre des congés de maladie payés pour les travailleurs, par exemple, et que les employeurs n'aient pas à gérer d'autres perturbations en lien avec la COVID-19. Les patients doivent attendre pour les chirurgies et d'autres soins et d'empiler plus de personnes dans les hôpitaux voudra dire que ces gens n'auront pas accès aux chirurgies. Les experts en santé ont demandé qu'on puisse retourner au port du masque et d'avoir plus de, de dépistage en Ontario. Mais le médecin hygiéniste en chef n'a même pas parlé aux Ontariens pendant plus de plusieurs semaines. Quelle est la justification pour retirer le port des masques dans les hôpitaux et dans les foyers de soins de longue durée? Ministre de la Santé depuis le début de la pandémie, on a toujours agi de manière nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des ontariens. On suit les recommandations du médecin hygiéniste en chef et ses conseillers, le Dr Moore, a recommandé que les masques n'ont pas à être portés sauf dans certaines circonstances, dans les hôpitaux, dans les foyers de soins de longue durée et dans le, les autres établissements de soins collectifs où c'est nécessaire pour protéger les gens. S'il va changer d'opinion, on va apporter ces changements tel que nécessaire, mais avec le port du masque, c'est quelque chose de, qui est volontaire. Qui, et, mais la plupart des gens décident de le faire dans des endroits à et on pense que ce sera le cas aussi à l'avenir. Dernière complémentaire, le docteur Youni est préoccupé que sans le port du masque, notre système de santé sera euh, euh, trop accablé. Il a aussi dit qu'on agit trop rapidement pour retirer l'obligation de porter les masques. Il dit, et je cite, il est très inquiet et qu'on envoie les mauvais signaux aux Ontariens. Les Ontariens méritent d'entendre de la part des meilleurs experts que nous avons. Cela veut dire que le médecin hygiéniste en chef doit sortir de sa cachette pour expliquer ce qui se passe en Ontario, pourquoi est-ce que le premier ministre ignore le problème au lieu d'agir proactivement pour nous aider à s'en sortir de cette sixième vague? Ministre de la Santé, on a toujours agi de manière nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des Ontariens, et on va continuer de le faire. On suit les conseils du médecin hygiéniste en chef, le docteur Moore et ses conseillers, et la table de consultation sur la COVID-19. L'opinion d'un médecin comparée à l'opinion des autres, c'est quelque chose qu'on écoute, mais on suit les conseils du Dr Moore. Il nous a offert de très bons conseils tout au long de la pandémie. Il va continuer de le faire. C'était selon le, les conseils de M. Moore il y a quelques semaines qu'on n'a pas à avoir des conférences régulières avec lui parce qu'on doit apprendre à vivre avec la COVID-19. Malheureusement, cela ne disparaît. Pas, Ça va continuer dans notre système, mais on a toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des Ontariens avec la deuxième dose de rappel qui est disponible à partir d'aujourd'hui et les antiviraux ainsi que la capacité dans nos hôpitaux. Deuxième question, vice-chef de l'opposition. Ma question est aussi au premier ministre. On sait que un des plus grands écarts dans les soins et en santé, c'est pour les enfants. Alors que plus d'Ontariens de, demandent d'avoir de l'aide et partagent leurs difficultés, les familles et les enfants sont préoccupés que les soutiens qu'ils ont besoin sont hors de portée coûtent trop cher. Ils veulent que leurs enfants puissent s'épanouir et avoir des vies plus en santé, mais trop souvent les services en santé mentale sont hors de portée en raison des listes d'attente trop longues et des barrières financières. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne va pas reconnaître que les soins universels pourraient aider grandement aux Ontariens d'avoir accès à ces services? Ministre de la santé mentale et des dépendances, merci pour la question. On reconnaît l'incidence de la pandémie sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes dans la province de bâtir en Ontario où les jeunes personnes sont en sécurité, sont en santé et peuvent s'épanouir. C'est ce que on veut et notre plan aura une incidence sur tous ces enjeux. C'est pour cette raison qu'on a apporté des investissements, des soutiens en santé mentale et pour les jeunes et les enfants, ce qui comprend 21 millions de dollars, une augmentation de 5 pour tous les soutiens et services pour les jeunes. De plus, 2,7 millions de dollars pour les jeunes, les centres de bien-être à Guelph, Renfrew, Windsor, Timmins et autres, 8, un autre huit centres qui s'ajouteront et nous nous penchons aussi sur des centres de bien-être de la jeunesse pour les peuples autochtones pour leur offrir les soutiens nécessaires. On a apporté des investissements, ce qui comprend les troubles alimentaires, pour s'assurer que tous les jeunes et les enfants ont les soutiens qu'ils ont besoin lorsqu'ils en ont besoin. Complémentaire, la coalition de la santé mentale pour les jeunes à, nous a tous demandé de s'engager envers les enfants ne peuvent pas s'attendre pour investir plus dans leurs services. Mary Coosterman, la présidente, a dit, et je cite certains enfants attendent jusqu'à deux ans et demi avant d'avoir de, un, un, un rendez-vous avec un professionnel de la santé mentale. Je sais que dans ma communauté de Brampton, c'est une triste réalité pour ceux qui ont besoin de soutien. Ça ne devrait pas être comme ça en Ontario. De, on accuse un retard au pays. On doit mieux faire pour les enfants et d'investir dans les services qu'ils ont besoin. Pourquoi le premier ministre n'a-t-il pas reconnu que les enfants dans cette province ne peuvent pas attendre plus longtemps pour les soutiens en santé mentale qu'ils ont besoin? Quand est-ce qu'ils vont apporter les investissements nécessaires pour sauver les vies et de s'assurer que les enfants ont accès au soutien? Ministre associé de, de la santé mentale et des dépendances, encore une fois, je voudrais répéter. Le fait que nous investissons activement et qu'on est au front partout au Canada, lorsqu'il s'agit, on mène plutôt lorsqu'il s'agit de se comparer aux autres provinces. Non seulement ce qu'on investit par le biais de bon ministère, on investit aussi lorsqu'il s'agit de la sensibilisation. Et l'argent qu'on investit est sans précédent comparé à tout autre gouvernement au pays, même alors que vous, votre gouvernement, votre parti était au pouvoir. Nous apportons de grands changements dans un système qui était complètement rompu bien avant qu'on arrive au pouvoir et la pandémie qui a exacerbé la situation. On s'attaque à, à, à ces effets, ce qui comprend des investissements de plus de 525 millions de dollars annuellement. En fait, la santé mentale L'Ontario a dit que notre stratégie et notre feuille de route est un bon départ pour apporter des changements transformationnels. Pour s'attaquer aux écarts dans les services aux jeunes et aux enfants. Et on va continuer de, de faire ces investissements, nonobstant non, vos efforts. Complémentaire, je voudrais rappeler au, ministère, au ministre que c'était ce gouvernement qui a porté des compressions dans le budget de la santé mentale et des dépendances, mais ça n'a pas été de cette façon pour les enfants. Lorsque les experts tels que la santé Ontario, la santé mentale Ontario nous demandent d'investir et de réduire les listes d'attente et d'augmenter la capacité, ils peuvent compter sur les néo démocrates pour appuyer ce, cet appel à l'action. Mais les enfants ne peuvent pas dépendre sur ce gouvernement pour faire de même. Avec les libéraux, la liste d'attente n'aurait jamais dû s'étendre à deux ans et demi pour voir un professionnel de la santé mentale. et Les listes d'attente se sont empirées alors que le Premier ministre a imposé des compressions bien avant s'est réalisé. La santé mentale doit faire partie du régime de Rameau et de pouvoir établir un, bon, un meilleur système de santé mentale en Ontario. Le ministre de la santé mentale et des dépendances, je pensais avoir répondu à la question avant, le, les millions de dollars des investissements est à la suite d'une d'un manque d'investissement par un gouvernement que, qui a été relégué à sept sièges. Ce gouvernement apporte des, des changements transformatifs dans un système qui est en panne bien avant qu'on est arrivé au pouvoir en 2010, avec vos euh, députés qui faisaient partie de ce comité permanent qui a parlé d'un système rompu, un manque d'accès, et ça l'a pris notre gouvernement pour créer cette feuille de route et pour apporter ces changements transformatifs. Et c'est appuyé par 525 millions de dollars annuellement. On ne va pas tirer de leçons de la part de votre parti et des allusions qu'on qu a réduit les, les financements. C'est absolument faux. Je ne peux même pas apporter de commentaires là-dessus. Et c'est la cinquième reprise que j'entends de telles fausses informations de la part de l'opposition. Prochaine question, député de London West. Merci. Ma question est au Premier ministre. Ce matin, la coalition de, du salaire égal était ici en, à Queens Park ainsi qu'avec l'Association des infirmiers et infirmières et la coalition du travail. Ils ont demandé, ils ont signalé l'alarme concernant les attaques du Premier ministre envers les droits et tous les droits des travailleurs ainsi que les services sociaux. La coalition et les leaders de, dans le monde syndical ont demandé au gouvernement d'abroger le projet de loi 124 et de retirer le projet de loi 106 et de payer ces professionnels de la santé ce qu'ils méritent. Pourquoi est-ce que le gouvernement a décidé d'éliminer la parité salariale au lieu de tout simplement payer les PSSP et d'autres infirmiers et infirmières ce qu'ils méritent de recevoir? Merci, ministre du Travail du Développement professionnel. Merci à la députée pour sa question. Premièrement, je voudrais remercier tous ces professionnels de la santé de Première Ligne qui ont tout fait pour protéger nos familles et nos communautés. Et je voudrais aussi saisir cette occasion pour, personnellement, rendre hommage à un des pionniers dans cette province, c'est l'ancienne Première ministre, Mme Kathleen Witt. Elle a été une pionnière, elle a inspiré plusieurs personnes dans la province, et je voudrais partager une histoire avec vous à son sujet. On sait que les premiers ministres ont tous un, un horaire très chargé, mais pour moi, je me souviens, alors que j'étais à Queen's Park et dans l'opposition, et je critiquais l'ancien gouvernement et ma fille était sur les terrains à Queen's Park et la première ministre a pris la peine d'y aller lui parler en tant que jeune femme. Donc je dois dire à l'ancienne première ministre de la part de la province et de notre gouvernement merci pour votre service. Thank you, new euh, merci. Prochaine question. Désolé. Complémentaire. La députée de London Ouest. Ils disent qu'il y a une raison pourquoi c'est une période des questions et non pas une période des réponses. Le projet de loi 106 renverse des victoires devant les tribunaux de la Cour suprême. C'est une attaque contre les droits des femmes et des services sociaux et de leurs services sociaux qui nous ont permis de se sortir de cette pandémie. C'est une ingérence non constitutionnelle concernant les droits de, des conventions collectives, tout comme ce fut le cas avec le projet de loi 124. Un sondage annexe a été dévoilé ce matin en montrant que... 85 des Ontariens pensent que c'est important que le gouvernement fasse plus pour faire la promotion de la parité sociale, qui veut dire de meilleures conditions de travail telles que des congés de maladie payés. Les électeurs en Ontario se préoccupent de la parité salariale. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne s'en préoccupe pas? Ministre du Travail et du Développement des compétences, c'est une priorité de no notre gouvernement et je voudrais rappeler à la députée d'en face que tout le monde mérite d'avoir... un euh, une parité salariale, peu importe leur euh, genre. Je voudrais remercier la commissaire euh, Mme Ward qui fait un excellent travail pour s'assurer que les femmes ont une parité salariale dans cette province. Katie Ward, la nouvelle commissaire à la parité salariale, a beaucoup d'expérience. Elle a travaillé en Ukraine. Et je pense que c'est important aussi de prendre note que plusieurs réfugiés qui vont venir ici, ce seront des femmes et des enfants, et on va les appuyer, leur venir en aide. Et c'est pour cette raison que j'ai été fier de me joindre à la ministre de la santé, la pr le Premier ministre et la ministre de l'Infrastructure et des leaders en Ukraine pour annoncer 300 millions de dollars en soutien pour les réfugiés en Ukraine pour qu'ils puissent être en sécurité ici et pouvoir bâtir une, bo une bonne vie. C'était un test pour voir si vous alliez me tenir responsable. Nouvelle question, député de M. Sargassant. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Ma question est à la ministre des Finances. Ministre. Plusieurs de mes commettants de Mississauga Centre m'ont dit qu'ils sont très préoccupés qu'après que le gouvernement fédéral a augmenté la taxe sur le carbone vendredi dernier. Monsieur le Président, ces gens sont des familles et des Ontariens qui travaillent très fort, des mères, des pères et des jeunes personnes qui ont passé un, un deux années très difficiles. Et alors que les coûts continuent d'augmenter, cette augmentation des taxes ne pourrait pas tomber à un pire moment par votre entremise, comment est-ce que notre gouvernement va s'attaquer à ces augmentations des impôts ou des taxes sur l'essence imposées par le gouvernement fédéral? Adjoint parlementaire au ministre des Finances, merci. Merci à la députée de Mississauga Centre. Je voudrais la remercier personnellement pour tout son très bon travail, non seulement au front durant la pandémie en tant qu'infirmière, mais aussi surtout tout... tout ce qu'elle a fait pour défendre les droits des gens vulnérables dans sa circonscription et partout dans la province. Elle a tout à fait raison. On comprend que les contribuables subissent beaucoup de pression. On reconnaît l'incidence de l'inflation et surtout l'incidence sur l'augmentation des prix d'essence et des carburants pour les familles et les entreprises. Et notre gouvernement est là pour eux. C'est pour cette raison en faisant partie de notre plan pour leur offrir des répits, on a, imposé, on a proposé un projet de loi qui permettra de réduire le prix de l'essence de 5,7 cents par litre pour une période de six mois à partir du 1er juillet. Ça fait partie de notre plan pour réduire les coûts pour tous les Ontariens. Complémentaire, député de Mississauga Centre, merci et merci à l'adjoint parlementaire pour sa réponse. C'est très bien d'entendre que notre gouvernement a agi si rapidement après cette augmentation décevante de la part du gouvernement fédéral afin d'assurer que les Ontariens ont plus d'argent. Après 15 longues années de mauvaise gestion des finances de la part des libéraux, c'est très bien de faire partie d'un gouvernement qui est là pour les contribuables et pour la population de plusieurs différentes façons, avec tellement d'incertitudes qui planent dans le monde et toute la pression que subissent les Ontariens en raison de l'inflation, c'est très difficile pour eux d'endurer. Donc, qu'est-ce que le ministre et quel est le plan du gouvernement pour réduire les coûts pour les euh, familles qui travaillent fort en Ontario? Adjoint parlementaire de, du ministre des Finances, merci encore une fois pour la très bonne question de la députée de Mississauga-Centre. Elle a tout à fait raison. On a fait face à deux années très difficiles en tant qu'Ontariens. Aucun gouvernement ne le comprend mieux que le nôtre. C'est pour cette raison qu'on continue de demander au gouvernement fédéral de faire ce qui s'impose et de se joindre à nous et d'offrir des répits aux contribuables en réduisant la taxe sur le carbone. Notre réduction de la taxe sur l'essence fait partie de notre plan pour assurer que la vie est plus abordable pour les Ontariens en éliminant les péages injustes sur les autoroutes 413 et 417 imposées par le gouvernement d'Eldouka ainsi que d'éliminer euh, les prix, les frais pour euh, l'immatriculation des véhicules. On continue de faire en sorte que la vie est plus abordable pour les Ontariens. On est la seule, le seul parti qui dit oui aux Ontariens et qui a un plan pour euh, lutter pour leur bien-être. député de Thunder bay merci. Ma question est au premier ministre. Dans le nord-ouest de l'Ontario, il y a une grande pénurie de médecins et on doit s'attaquer à cette pénurie immédiatement. Par exemple, le PDG de Lake of the Woods, l'hôpital, a dit qu'il n'a jamais vu autant de postes vacants en raison du manque de personnel. On a dû fermer les soins intensifs 14 fois depuis le mois de septembre. Une des plus grandes barrières à trouver une solution, c'est que l'hôpital a de la difficulté à recruter des médecins. Le gouvernement le sait que même avec l'élargissement de l'hôpital, ça va prendre beaucoup de temps de recruter 325 médecins, qui est le nombre manquant, qu'est-ce que le gouvernement va faire pour s'attaquer immédiatement à cette pénurie des médecins dans le nord-ouest de l'Ontario? Oui. ministre de la Santé. Merci. Notre gouvernement a fait un engagement pour mettre fin à la médecine du couloir et cela comprend d'avoir un plus grand accès aux soins de santé dans les régions rurales de l'Ontario et dans le nord de l'Ontario. On sait qu'il y a beaucoup de préoccupations lorsqu'il s'agit de recruter et maintenir la main dœuvre dans ces régions. On offre 6,2 millions de dollars pour 32 équipes de soins intensifs dans des communautés où le besoin est criant. On a aussi plusieurs solutions à court terme. On sait que ce n'est pas idéal. Il y a des placements locaux dans plusieurs communautés, mais je pense que la meilleure solution à long terme, c'est d'augmenter le nombre de placements dans nos écoles de médecine partout en Ontario, qui n'avait pas été fait sous l'ancien gouvernement, mais je peux en aborder les détails durant la complémentaire. Complémentaire, la députée de Thunder, de Thunder Bay de Koken, Merci encore une fois au premier ministre. Presque à chaque jour, des commettants me disent qu'ils ont de la difficulté à avoir accès aux soins primaires. Ça, le, cela a des incidences sur la santé lorsqu'on dit aux gens durant une pandémie que vous devez consulter avec votre médecin et qu'ils n'en ont pas, c'est un problème. Telle que la stratégie pour sommes le dit très clairement, on doit avoir des solutions à court et à long terme pour que qu'on puisse offrir des soins de santé aux gens du Nord. Des solutions comprennent bien de former de nouveaux médecins, d'en recruter de d'autres endroits et de maintenir les médecins qu'on a en place en ce moment. Les médecins sont sur le bord du gouffre de l'épuisement professionnel, ils quittent la profession, il faut que ce soit systématique, une approche systématique et coordonnée. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour s'assurer qu'on a une approche systématique envers cette pénurie merci. Nous sommes en train de prendre un, ab un abordage systématique pour faire face à la variété de problèmes avec une variété de solutions. Nous sommes en train d'allouer du financement à des différents médecins de famille, entre autres mesures. Et ce qui est le plus important, nous sommes en train de digitaliser notre système de santé, ce qui va permettre à les personnes au nord de l'Ontario d'obtenir les solutions dont elles ont besoin et l'assistance de la part des médecins qui se trouvent ailleurs ou plutôt hors du nord de l'Ontario. Cela va augmenter aussi la quantité de docteurs disponibles pour prendre soin des patients. Nous sommes en train d'augmenter la quantité d'étudiants qui peuvent rentrer dans ce système d'entraînement, c'est-à-dire qu'on augmente, on va voir... Plus de 30 et plus de 40 étudiants de baccalauréat et de maîtrise qui vont rentrer dans le système. C'est-à-dire qu'en améliorant les conditions, c'est beaucoup plus probable qu'ils vont rester dans notre province. C'est comme ça qu'on est en train de faire face avec une approche systématique. La parole au député de Chatham-Kent-Lemington les recommandations données par le docteur Moore en ce qui concerne le processus d'immunisation vers la COVID-19, établit que c'est un choix personnel de prendre la troisième dose pour les étudiants. Les collèges et les institutions éducatives ont, demandé de, ont décidé plutôt de mettre en danger les étudiants et les enseignants en rendant obligatoire la prise de la troisième dose qui est légalement le choix des personnes. Cela empêche le choix personnel. Donc, est-ce qu'on va permettre que ces institutions continuent à prendre ces décisions qui sont distantes de l'approche qui a pris l'expert de conseil, l'expert de sciences de, de, de l'Ontario science Merci. La parole est au leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Les institutions indépendantes prennent des, dé des décisions indépendantes. Nous avons le taux de vaccination le plus haut à la province de l'Ontario et nous avons fait des investissements très significatifs pour arriver à ces taux de vaccination. Je ne crois pas que le gouvernement libéral aurait pu faire ce genre d'investissement pendant les 15 ans qu'ils ont passé au pouvoir. Monsieur le Président, c'est très important de savoir que... Pivoter, des efforts de ressources et beaucoup de vitesse, mais nous avons compris que cela était nécessaire et c'est pour cela que la ministre des, des Collèges et des Universités a mis en place les mesures que nous trouvons aujourd'hui en ce qui concerne la vaccination dans ces institutions. Nous allons continuer à travailler de fournir des avantages exceptionnels pour les ontariens. Question supplémentaire. Merci. Encore une fois, au ministre, ces institutions continuent à avancer en ce qu'elles demandent. Elles demandent la preuve de vaccination indépendamment du fait de que les étudiants prennent les cours, soit en ligne ou au présentiel. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que les élèves doivent, s'ils veulent passer leurs cours, s'ils veulent réussir leurs cours, prendre la troisième dose. Cependant, les élèves ne savent pas s'ils vont réussir à payer le financement pour étudier de OSAB. Est-ce que peut-être le ministre peut nous expliquer pourquoi est-ce qu'on requit toujours cette preuve de vaccination donc, encore une fois, est-ce que vous êtes préparé à protéger les étudiants qui ne sont pas vaccinés pour qu'ils puissent avoir accès à une bonne éducation et à un bon travail La parole est au leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes préparés pour faire tout ce dont on a besoin pour protéger les enseignants. Le ministre de l'Éducation a assuré, en ce qui concerne les élèves de l'école primaire et secondaire, de faire en sorte que toutes les ressources soient en place pour les protéger. Nous savons très bien, Monsieur le Président, comment il est important de permettre que les étudiants continuent avec leur éducation, qu'ils puissent recevoir leur diplôme, qu'ils puissent rentrer dans les carrières de leur domaine de formation. Quelque chose qui est si difficile à arriver à faire. c'est et vraiment, c'est quelque chose qui nous a pris vraiment pas de temps. Le gouvernement président a pris une énorme quantité de temps pour le faire, mais nous, on a arrivé à le faire d'une façon presque immédiate. Nous allons continuer à travailler envers le futur et l'avenir des Ontariens. Il y a maintenant. Une quantité énorme, si grande de nouveaux postes, dans une variété si grande de domaines de travail et des postes qui continuent vacants, ces postes doivent être comblés à l'Ontario. Les Ontariens vont avoir un grand futur, Monsieur le Président. Merci. Prochaine question, le député de perth Wellington. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre du Développement économique et de la création d'emplois. À Hamilton, la semaine dernière, dans le parc d'innovation McMaster, on a annoncé que le secteur de la science, qui est un secteur clé pour l'économie ontarienne, on avait fait des investissements très significatifs. Maintenant, plus que jamais, les Ontariens comptent sur les investissements que nous allons faire. Nous allons avoir de la technologie, de la fabrication de vaccins, entre autres, qui seront chefs de ligne. Donc, est-ce que le ministre pourrait-il expliquer comment est-ce que ces investissements vont améliorer la qualité de vie des Ontariens? Merci. Réponse. Les entreprises... Dans le secteur automobile de l'Ontario, on reçu des investissements pendant les dernières 17 mois de 21 milliards de dollars. Comme le ministre vient de, de mentionner, on a vu des investissements dans des autres domaines aussi. Ces investissements sont toujours bienvenus. Ça, Sanofi, Resilience et Rush sont des producteurs de vaccins qui ont reçu, aussi que Bio le mois dernier, un financement de. plus de 500 milliards de dollars pour faire des recherches avec l'Université de McMaster aussi. Cela a été le premier investissement de 40 milliards de dollars. C'est un investissement qui va changer la voie de ce domaine et c'est clair que l'Ontario se renforce. Merci. Question supplémentaire. Merci, le député, pour sa question. Nous avons vu des investissements très nombreux pendant les dernières années qui ont contribué à la croissance du secteur scientifique de l'Ontario. Je suis sûr que mes commettants, les commettants de ma circonscription et les commettants de partout à l'Ontario, contrairement au démissionnement massif à cause du manque de postes de travail causés par la mauvaise gestion du gouvernement précédent, veulent savoir un peu plus de cela. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de détails? Réponse. C'est une stratégie, c'est la première fois en une dizaine d'années que cette province a une stratégie de 15 milliards de dollars pour un programme d'innovation. Cela va permettre que le secteur se repositionne pour la croissance et la création d'emplois. 85 000 nouveaux postes dans ce domaine, la, la production d'équipements de protection personnelle, entre autres domaines. Monsieur le Président, c'est notre travail d'établir l'Ontario en tant que leader de file mondial, Et on va continuer à le faire en appuyant des secteurs tels que le secteur scientifique. Question, le député de Brampton East, Est. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Les personnes ont des problèmes avec le coût de la vie, les carburants, les assurances, les aliments. Le gouvernement conservateur, au lieu de les aider, continue à faire des investissements milliardaires à, sur des entreprises qui sont des amis du gouvernement. Comment est-ce que ce gouvernement peut permettre que les Ontariens payent plus en assurance de leur voiture qu'en aliments? Est-ce que le Premier ministre pense que c'est bien que les Ontariens aient des problèmes à faire face au coût de la vie quand le Premier ministre permet que cela arrive au même temps qu'il continue à faire des investissements au lieu de rendre la vie plus abordable? Réponse. La parole est à ministre des Finances. Non, Monsieur le Président, je, je remercie la question du de député d'en face. Le, le député d'en face, tout à fait, a raison. Oui, notre gouvernement comprend que les contribuables reçoivent une pression énorme. C'est pour cela que nous sommes en train de mettre les mesures que nous sommes en train de mettre. Et nous avons la réponse que nous avons pour eux. Les projets de loi que nous avons mis en place ont permis d'économiser plus de 1 milliard de dollars dans les biens de consommation. Nous travaillons pour enlever le fardeau administratif et en faisant cela, nous allons pouvoir fournir des différentes options pour les consommateurs partout à l'Ontario. En effet, le rapport de Marshall a dit que, dès l'année 2019, 2019 la, ce sont les mesures les plus efficaces pour la réduction du fardeau administratif. Je vais continuer dans ma supplémentaire réponse. La seule chose de laquelle le gouvernement s'inquiète, c'est de faire des investissements pour ses amis. Ce qui leur préoccupe est très clair. Ils ont augmenté les impôts quand ils sont arrivés au pouvoir dans l'année 2018. Ils ont augmenté les, les impôts au milieu de la pandémie et maintenant, ils continuent à le faire. Juste au cas où vous, vous êtes un peu confondus, les impôts augmentent tout simplement quand le Parti conservateur permet qu'ils augmentent. Les commettants de l'Ontario souffrent pendant cette crise. Donc, encore une fois, est-ce que ce projet de loi, ce gouvernement va s'engager à approcher le projet de loi des carburants et rendre la vie plus facile pour les Ontariens? Réponse. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, en ce qui concerne le rapport de David Marshall, ce qui concerne la réponse rapide des assurances, c'est ce qui va permettre de mettre en place des nouvelles initiatives et de répondre de façon efficace dans le marché des consommateurs. Nous allons continuer à, engager, à fournir des options pour les consommateurs pour qu'ils puissent recevoir de la compensation de façon directe en fournissant des données éloquentes. Et, et encore une fois, je ne peux pas ne pas souligner que... Ce qui est essentiel, c'est l'abordabilité. C'est pour cela que nous prenons des mesures dans l'industrie automobile en ce qui concerne la carburance, les étiquettes collantes des voitures, entre autres. Merci, Monsieur le Président. Merci. Question, le député d'Orléans. Merci, Monsieur le Président. En fait, oui, je suis tout à fait d'accord. Ce qui est essentiel, c'est l'abordabilité. Le gouvernement a fait des promesses, des promesses énormes. Ils ont promis qu'ils n'allaient pas endommager le contrôle des loyers. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Ils l'ont touché vraiment. Ils n'ont pas écouté les locataires. Cela, c'est quelque chose qui a été fait pendant le mois de mai 2018. Une des premières choses que ce gouvernement a fait dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, c'est d'enlever le système de contrôle des loyers. Nous, nous avons vu des augmentations de, de chiffres pourcentuels. Le contrôle des loyers aurait donné du soulagement aux Ontariens qui n'arrivent toujours pas à faire face au coût de la vie. Ce n'est qu'une des, des, des grandes promesses que le gouvernement n'a pas tenues. Est-ce que ce gouvernement reconnaît n'avoir avoir pas tenu sa promesse de 2018 de tenir le contrôle du loyer Réponse la parole au député des affaires municipales et de l'hébergement. Je remercie le député d'en face de parler de nos promesses, des promesses que nous avons faites aux Ontariens, des promesses que nous avons faites ici dans cette Assemblée, des nos promesses de faire tout ce dont on peut pour gérer la situation des prix des loyers, entre autres. C'est une promesse qu'on a faite pendant l'élection de l'année 2018. Donc, quand on parle de du budget de l'automne. Nous avons présenté dans ce budget des investissements qui n'étaient pas vus dès l'année 1990. Notre plan a permis que les communautés partout à l'Ontario voient de la construction, des constructions que, sous le gouvernement précédent, votre gouvernement, monsieur, pendant les dernières, les quinze années précédentes, a négligé la construction. Et c'est notre gouvernement qui a changé cela. Intervention du président. Faites vos questions parmi le président. Réponse. Je parlais des promesses que le gouvernement ne tenait pas. Réduire le coût de l'électricité, pas tenu. Réduire le taux des assurances, pas tenu. Entre autres, le gouvernement peut apporter l'excuse qu'il voudraient, mais les Ontariens savent, ils savent tous, quel est le coût d'un appartement avec une habitation. À Ottawa, c'est 1 600 À Toronto, c'est 2 000 Les loyers commencent à augmenter de façon astronomique et ce gouvernement ne fait rien pour aider les Ontariens. Est-ce que le gouvernement va admettre que Vraiment, dans l'année 2018, ils ont brisé les promesses de protéger les familles aux Ontariennes. Réponse. Monsieur le Président, je, vous, je ne fais que présenter les faits. On a vu la construction dans les municipalités à l'Ontario. C'est quelque chose qui n'a pas été vu pendant les dernières 30 années. On peut voir les mesures que le gouvernement fédéral est en train de mettre en place, et je le dis à plusieurs reprises ici. Vraiment, gérer la crise de l'approvisionnement de, d'hébergement est quelque chose de très difficile. Mais vraiment, je ne vais tirer aucune leçon du député d'en face qui a passé 15 ans au pouvoir avec le gouvernement libéral et qui a nié chaque appel, semaine après semaine, des appels pour se plaindre de la mauvaise gestion de ce gouvernement. Je ne vais tirer aucune leçon du député d'en face. Merci. Arrêtez la, la pendule. Redémarrez la pendule. La parole est à député de Paris Saint Muskoka. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le président du Conseil du Trésor. Au début de cette pandémie, notre gouvernement s'est engagé à protéger la sécurité et le bien-être des Ontariens. Nous avons tous vu que quand la pandémie s'est déclenchée pendant le mois de mars de 2021, la COVID-19 a, a rendu évident des problèmes qui existaient déjà. L'équipement de protection personnelle était expiré et on avait des problèmes de chaîne d'approvisionnement et il y avait des bases de données qui n'étaient pas à jour. Nous avons assuré que les centres de santé restent toujours ouverts. Est-ce que le président du Conseil pourrait nous dire quel est le plan du gouvernement pour rester ouvert La parole au du conseil de trésor merci monsieur le président et à mon collègue de Paris anne Muskoka. il a tout à fait raison dans l'éclosion de cette pandémie, nous n'étions pas préparés. Dès le mois de mars 2021, ce gouvernement a fait des investissements et historiques que pour protéger les Ontariens. Mais c'est clair, on doit faire encore plus. C'est pour cela que nous avons lancé un plan pour rester ouvert et introduire un plan pour être préparé face aux urgences, un plan pour être prêt si des nouvelles urgences arrivent. Cela comprend la production des approvisionnements des outils essentiels pour faire face à des différents défis que puissent arriver au futur dans le système de santé de l'Ontario. Monsieur le Président, je dirai plus pendant ma réponse supplémentaire, et nous allons toujours continuer à protéger les Ontariens en maintenant l'Ontario ouvert. Question supplémentaire, le député de Paris Sound Muskoka, merci à l'assistant parlementaire pour cette réponse. La pandémie a présenté des défis systématiques et à long terme. Dans ma circonscription, les hôpitaux se trouvent très souvent à pleine capacité. Cela arrive aussi dans les foyers de soins de longue durée et les maisons de retraite. On voit aussi que les lits sont occupés avec les patients qui vivent avec ALS. Le gouvernement fédéral n'a ajouté que 1 600 lits et nous avons ajouté plus de 50 000 lits. Encore une fois au président du Conseil, comment est-ce que cette législation va permettre de maintenir l'Ontario ouvert et cela va aider le système de la santé La parole à l'assistant parlementaire, à l'adjoint parlementaire. Merci. À mon collègue pour sa question et au ministre des Soins de longue durée pour son excellente gestion. Aussi, je voudrais remercier la ministre Elliott, qui est notre ministre de Santé, qui a assuré qu'on va investir, qui a fait en sorte de que l'on puisse investir plus de 22 milliards de dollars pendant les prochaines années. Cela va permettre de construire nouveaux hôpitaux, nouvelles. Installation de santé, des centres communautaires de santé. Cela comprend 15 nouveaux projets, plus de 300 000 nouveaux lits pendant les prochaines dizaines d'années, y compris des, des lits dans les unités de soins et des intensifs. Donc, so, donc, soyons clairs pour les commettants de l'Ontario. Nous sommes clairs, nous savons que nous devons nous préparer pour l'avenir. Et encore une fois, ce Premier ministre fait ce qu'il faut faire. La parole à la députée de Oshawa. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la ministre de la Santé. Il y a un modèle de santé qui a été établi à Oshawa. Notre clinique fonctionne avec une infirmière, quelques médecins et vraiment une pénurie d'employés de santé. Les personnes qui ne recevaient pas des soins de santé, maintenant, reçoivent même moins. C'est une combination complexe de manque de ressources. Il y a quelques jours, le... L'équipe a appris qu'on n'allait pas pouvoir continuer après le 31 mars. J'ai envoyé la ministre une lettre pour lui expliquer la situation. Est-ce que la ministre de la Santé pourrait-elle s'engager à fournir les fonds de façon immédiate pour que ce centre de santé continue à être ouvert Le ministre de la toxicomanie et des addictions, Merci. Monsieur le Président, et merci à la collègue d'en face pour sa question. En ce qui concerne la santé mentale et les différents problèmes de santé, ils sont toujours liés. Les services doivent être disponibles pour aider tout le monde, et spécialement ceux qui sont les plus vulnérables. Je ne suis pas au courant des détails de la situation que vous venez de présenter, mais je vais faire en sorte d'apprendre ce qui est en train d'arriver. Nous allons nous assurer qu'il y ait des lits pour faire face aux problèmes de santé mentale, pour fournir de l'appui et les soins nécessaires aux patients qui vivent avec de, des problèmes de santé mentale. Notre gouvernement a fait en effet nombreux investissements dans ce domaine y compris plus de 77 millions de dollars à la région de Durham pour les soins de santé mentale. Je vais ajouter des données pendant ma supplémentaire. Supplémentaire, la députée de Oshawa, je vous en prie, comprenez que la plupart de nos patients ne peuvent pas accéder à ces soins ailleurs de cette clinique. Ils avaient déjà des problèmes de santé mentale. Ils n'ont pas de carte d'identité, ils n'ont pas de documents, donc ils ne vont pas recevoir des soins ailleurs. Ils ne vont pas pouvoir prendre un rendez-vous. Donc c'est vraiment essentiel que ce centre de santé continue ouvert. C'est clair que sans cette clinique, la majorité de ces patients marg marginalisés vont finir dans la rue, dans l'itinérance, et dans la plupart des cas, ils vont décéder. Donc, est-ce que ce gouvernement, ce que, ce gouvernement qui, a été, qui a fonctionné pendant les dernières deux ans va pouvoir continuer si la ministre de la Santé s'engage à fournir les, le financement nécessaire pour que cette clinique continue ouverte Réponse. Encore une fois, notre gouvernement est engagé à assurer que les soins de santé mentale continuent à être fournis pour tous les ontariens. Nous avons fait de nombreux investissements, 2,2 milliards de dollars dans le domaine de la santé mentale. Dans tous les domaines de la santé, nous avons fait des augmentations dans les investissements. Dès que nous sommes arrivés au pouvoir, une des choses que j'ai dit déjà avant, en ce qui concerne, Les, les patients qui n'ont pas d'identité, euh, qui se trouvent dans l'itinérance, nous sommes en train d'agir aussi pour les aider. C'est la première fois que j'entends parler de cette situation-là. Je n'ai jamais reçu une demande, mais je suis certainement intéressée. D'affaire l'étude de ce qui est passé parce que indépendamment de qui sont cette personne et où elle se trouve, ils doivent recevoir de l'appui. La parole au député de York Centre. Merci Monsieur le Président pour le leader parlementaire du gouvernement. Les commettants sont préoccupés par la confrontation entre le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. Ce gouvernement n'a fait que promotionner dans tous les réseaux sociaux ce qu'ils ont fait. Donc, je voudrais bien que le leader parlementaire du gouvernement nous dise combien d'argent a été dépensé dans la publicité, dans les réseaux sociaux, pendant les dernières années. Réponse, le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Il y a tellement de choses qu'on doit communiquer. C'est un défi auquel on doit faire face parce qu'on a fait tellement de bonnes choses dans la province de l'Ontario qu'on doit les informer tous. Le ministre de la création de l'emploi et du commerce a bien informé des investissements dans l'industrie automobile. C'est quelque chose qu'on doit communiquer et nous sommes fiers de cela aussi des investissements pour améliorer la technologie. Ce sont des choses que nous voulons raconter aux commettants pour qu'ils savent que nous sommes en train de faire plus de choses que dans aucune autre juridiction en Amérique du Nord. Donc, nous n'allons pas demander, exprimer nos excuses pour comment est-ce qu'on communique toutes les choses que nous sommes en train de faire ici. L'Ontario est le meilleur lieu au monde pour vivre, travailler, élever une famille, et ce gouvernement progressiste conservateur a donné plus de 500 000 personnes la dignité d'avoir un poste de travail supplémentaire. Monsieur le Président, le leader parlementaire, s'il est si fier que ça, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas nous dire vraiment quel est le chiffre Le chiffre. Il y a 100 000 nouveaux cas de délits chaque jour, de, de COVID, plutôt, chaque jour. Donc, si ça, c'est la tendance, ils doivent mettre en place des mesures de confinement maintenant. Donc, qu'est-ce qui est changé Peut-être les enquêtes avant les élections ou peut-être la réalisation de qu'ils ne devront pas confiner la population en janvier ou après janvier. La seule chose de laquelle ce gouvernement s'inquiète sont les élections. Donc, encore une fois, est-ce que ce gouvernement va nous dire combien d'argent a été dépensé dans les avertissements, dans la publicité pendant les dernières années? Merci. La Chambre va se mettre à l'ordre. La parole au leader parlementaire du gouvernement. Encore une fois. Euh, après la, la période de questions, tous les membres vont pouvoir voter en ce qui concerne un projet de loi qui va permettre de remettre de l'argent dans la poche des Nous avons, C'est quelque chose qui n'a pas été fait avant par les libéraux pendant les 15 ans qu'ils ont passé au pouvoir. Pourquoi C'est nous qui nous devons faire tous ces investissements dans tous les domaines dans lesquels nous la, les avons faits, parce que ce ministère, ces ministères de l'Emploi et de la création de travail et le ministère de l'Énergie aussi ont vu le besoin de la création de toutes ces infrastructures. Et l'augmentation de l'électricité, c'est quelque chose que nous, nous avons enlevé. Et aussi, on a amené des milliers de nouveaux postes de travail. Des postes de travail qui sont vacants et qui doivent être comblés. C'est quelque chose que notre parti conservateur progressiste a fait. Start the clock. I the Michigan. Le député de Michigan, James Ma question est pour la ministre de la Santé. Madame la ministre, comme vous le savez, les résidents du Nord se déplacent dans toutes les, tous les jours pour des rendez vous médicaux. Même s'ils reconnaît qu'il y a le, la subvention de voyage dans le Nord, le euh, soutien financier ne reflète pas les coûts actuels. Et si on regarde il y a quelques années, cette bourse de voyage couvrait. Maintenant, avec le coût qui augmente pour l'essence, de voyager pour une raison financière est plus cher. Et est-ce que ce gouvernement a pensé à le calcul de voir le fardeau? Pour des raisons... de voyager pour des raisons médicales pour les gens du Nord. La ministre de la Santé, merci, et merci au député d'en face pour sa question. Notre gouvernement reconnaît les défis uniques que les gens ont, en particulier dans le Nord, quand ils veulent avoir accès au Nord. Donc, le, la subvention pour voyage du Nord est réévaluée pour des, que les gens puissent avoir. L'attribution pour 2020-2021 était 28 millions de dollars. Je peux vous dire, dans l'exercice financier de 2021, le ministère de la Santé a reçu 143 495 demandes pour cette subvention et 96,7%. 10 de ces demandes ont été approuvées et 95 ont été, pour ça, ont été approuvés dans les 30 jours. On veut que les gens puissent l'avoir rapidement et on a révisé des qui donne la possibilité à ce que les gens donnent les renseignements pour qu'on puisse déposer rapidement. Et Mais les chèques sont aussi... Possible. Question complémentaire. Je comprends bien que le programme de subvention accordé aux résidents du nord de l'Ontario aide à défrayer les coûts de déplacement. Mais les critères d'admissibilité ne répondent plus aux besoins et aux réalités des déplacements. Parlons d'un résident de mon comté qui demeure à Capuskissing. Il doit se rendre à Timmins pour un rendez-vous à 3 heures du matin, ce qui veut dire qu'il doit coucher à Timmins, à moins qu'il voyage sur nos routes en pleine nuit. La sub... En pleine nuit, le problème, la subvention ne couvre pas son accommodement puisqu'il a... ne parcourt pas 200 km dans un sens, donc aucun soutien. Avec le prix de l'essence, le tarif par kilomètre ne couvre non plus son déplacement. Madame la ministre, ce scénario se produit à tous les jours, trop souvent, et c'est inacceptable. Quand est-ce que votre gouvernement va comprendre les enjeux du Nord et va redéfinir les conditions d'admissibilité et de paiement pour refléter la réalité actuelle. Merci. Thank you. Merci. La ministre de la Santé. Merci. Comme j'ai indiqué, nous euh, revuons le, les programmes de subvention accordés aux résidents du nord de l'Ontario, les conditions, les demandes, etc. Mais on le sait, à cause des conditions difficiles du nord que les gens ont parfois dans le nord de l'Ontario qu'il faut aussi avoir d'autres options pour les gens qui ont besoin de soins. Donc, en plus de voyages, nous avons la stratégie numérique d'abord, Digital First, qui donne une expansion des services numériques à tout le monde. Et on pense que les gens vont utiliser davantage quand on a plus de numérisation, afin que les gens puissent voir leurs propres dossiers médicaux, faire des demandes en ligne, avoir des demandes en ligne et voir des spécialistes. Maintenant, ils doivent aller physiquement voir le spécialiste. On veut s'assurer que le soin va chez eux. mais C'est ce qu'on doit concentrer. C'est plus facile, plus accessible pour les Ontariens, n'importe où ils vivent dans la province. Merci. Nouvelle question? Le député d'Ottawa-Sud. Merci, M. le Président. Le docteur Peter Jr., chef de la table euh, de sciences, dit qu'en Ontario, on a 100 000 cas à chaque jour. Et s'il dit, si on continue, à ne porte pas de masque, on va avoir vraiment tout un problème dans le réseau de santé. Et il y a un tsunami qui s'en vient. La sixième vague sera la plus grande. Mais cependant, depuis un mois, on n'a pas entendu du médecin hygiéniste en chef. C'est silence radio total. Et je ne peux pas croire que le docteur Moore ne comprend pas l'importance de la communication pendant une pandémie, en particulier vu les risques qu'on a maintenant. C'est clair que le Premier ministre ne veut pas que le docteur Moore apparaisse en public et le docteur Moore est muselé. Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre va arrêter de, de baïonner le médecin hygiéniste en chef Il ne faut pas utiliser des références inflammatoires. La ministre de la Santé. Merci. Je veux cibler les faits. Le fait que le docteur Moore a décidé de ne pas apparaître dans des points de presse euh, réguliers parce qu'il faut, faut continuer à vivre, il ne faut pas avoir des mises à jour hebdomadaires on sait qu'on voit une augmentation, mais on gère l'augmentation. Le docteur Moore a la liberté de venir comme un où il veut pour continuer avec ses points de presse, mais c'est lui qui a choisi de ne pas le faire. Sur la base qu'il faut apprendre à vivre avec la COVID, donc on le respecte et on donne des mises à jour quotidiennes. Les renseignements sont disponibles pour tout le monde. Mais le, comme le docteur Moore l'a dit, on ne devrait pas être surpris de voir une augmentation du nombre de cas qu'on voit en Ontario, parce qu'on a euh, levé un peu des, des mesures sanitaires, mais la vaccination, c'est la clé du succès. Merci. Question complémentaire, député d'Ottawa Saint, merci. Le médecin hygiéniste en chef travaille avec le gouvernement ou pour le gouvernement. C'est clair qu'il ne devrait pas communiquer. Depuis deux ans, les Ontariens ont eu des communications régulières du Dr Williams et du Dr Moore. Et dans ces points de presse, ces médecins ont donné des renseignements que les Ontariens ontariennes utilisent pour pouvoir maintenir en sécurité leur famille. Il semble qu'on va avoir la plus grande vague, mais il y a un vide total de leadership. Le médecin hygiéniste en chef, on le trouve nulle part. C'est simplement, c'est pas croyable à, à qui que ce soit non plus que le docteur Moore ne sent pas une responsabilité de faire ce qu'il a fait depuis longtemps et ce que d'autres médecins hygiénistes du chef le font dans, au Canada. Je sais qu'on ne veut pas interférer avec euh, le. Euh, le gouvernement ne veut pas que ça fasse une échéance avec ses plans électoraux. Est-ce qu'on va enlever le, le museau sur le chef médecin hygiéniste en chef? Réponse, la ministre de la Santé. Ce que le ministre en, député d'en face dit, c'est ridicule. Ce n'est pas basé sur le fait. Je vais reprendre. Le docteur Moore est indépendant et il a toujours dit ce qui était important. Le député d'Ottawa Centre. Veuillez continuer. Toute suggestion que le Dr Moore fait autre chose que ce qu'il pense qui est le meilleur intérêt de la population ontarienne, c'est absolument pas vrai. Le Dr Moore fait ce qu'il pense qui est le mieux pour la population. Il sait qu'il le sait. Il l'a fait pendant son mandat en tant que médecin hygiéniste en chef. Entre-temps, des renseignements sont disponibles à la population ontarienne, ils peuvent le trouver, quel est le taux des cas, hospitalisation, etc. Et on croit à, à avoir de la redevabilité ouverte. La députée de London, Fanshawe, Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Mike Bernard est euh, propriétaire de Bernard et Claude à London et on lui a dit que ça demande d'être traité en ce moment. Il faut qu'il atteigne. Et il est laissé dans le noir en attendant la subvention. Un autre propriétaire, Nader, euh, qui est propriétaire d'un magasin de trophées, il a reçu une subvention. Paul m'a contacté et dit pourquoi son, son entreprise n'est pas admissible même si c'était fermé en janvier. Entre-temps, pendant la dernière ronde, le gouvernement a donné des subventions à des entreprises qui n'étaient pas admissibles, et des sociétés qui n'étaient même pas en Ontario. Est-ce que on, le ministre peut expliquer quel est le retard dans ces subventions et expliquer à Port pourquoi quelqu'un qui était admissible pendant la dernière ronde n'est plus admissible maintenant et pourquoi il n'y a pas de processus d'appel dans ce processus? Le ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce. Merci, Monsieur le Président. Au bilan, notre gouvernement prouve qu'on est là pour les PME pendant la pandémie, pour donner 51 milliards de dollars comme partie du plan d'action pour... Concernant la COVID-19, cela inclut une subvention pour aider les PME. Et ça s'applique à toutes les PME qui ont donné des demandes, et c'est une obligation de vérifier leur admissibilité à ce programme. Et comment on doit assurer que les entreprises qui ont posé leurs demandes sont en fait admissibles, il faut qu'ils confirme cette admissibilité en donnant des de, de documents exacts. On essaie de rendre le processus de révision plus rapide en encourageant euh, à toutes les entreprises à soumettre pour qu'il y ait des chiffres appropriés de l'Agence du revenu du Canada et de, de, des comptes bancaires. Et on essaie aussi de s'assurer que ça fonctionne. Merci. Le temps alloué à, à la période des questions est terminé.